Alors, les Salbicines, c'est situé en Suisse, dans le canton d'Uri, vers Andermatt. Ben, c'est une grande arête qui fait 34 longueurs, donc euh, ça met un peu de temps. Dans le topo, il donne entre 10 et 16 heures. On était… Just in time. Just in time. <rire> <rire> on, était dedans, on était dans les clous, mais, mais c'est long, c'est long, hein. Ouais, c'est ouais. une superbe course sur du super rocher. Puis au début tu commences et puis es en forme et tu avances, avances et puis après plus les tours passent et plus tu ralentis. Et... Ouais, c'est 34 longueurs, il n'y en a pas une à jeter quand même. Ouais. Alors le refuge c'est un petit refuge à la Suisse où on a été très bien accueilli. Okay, and you can protect. Yeah. Uh... No, you cannot protect. Ok, il faut aller sur le d'accord. d'accord. Then you have to stand. Okay. Then you think, oh no, down is Okay, you you go go the right. You side. go to the right side and then. Alors on est parti à 3h30 du refuge et euh, qu'il y avait à peu près une heure de marge d'approche, on a fait un véritable hold-up. On est arrivé 5 euh, minutes avant que toutes les cordées arrivent. <rire> on a fait un peu la pression parce qu'il y avait quand même toutes les cordées derrière et euh, donc on grimpait par bloc. Euh, et on a bien avancé la première tour. Du sommet de la première tour au sommet. Et c'est encore un peu long, il reste encore trois tours. Donc la seconde, c'est celle qui grimpe le plus, avec deux superbes longueurs en fissure, avec quelques pitons à protéger. Pas mal quand même. Et c'est rigolo parce qu'on monte une tour, on redescend, on monte une deuxième tour, on le rend, comme ça cinq fois, six fois jusqu'au sommet. Et il y a un, pas mal de recherches d'itinéraire quand même. Euh, après, c'est, des fois, il y a des bons pas de dalles avec des belles arêtes qui font un peu peur. Il y avait un passage en dalle là où euh, c'était terrible parce que je savais bien que c'était là mais j'avais aucune envie d'y aller. J'ai décide de mettre des protections et... Et ouais enfin on se doute bien que c'est par là mais ça donne pas forcément envie de monter sur les gratons quoi. Et après bah... ouais voilà Et alors et pourquoi tu voulais pas monter parce que ça faisait peur Monstre En termes de recherche d'itinéraire, euh, c'était bien instructif quand même. Le sommet, c'est vraiment une espèce de petite pointe où on tient juste debout dessus et s'il y a trop de vent, on tombe. Alors, la descente, du <rire> coup, comment c'était? Bah, c'était pas dur. Euh... Non, il fallait juste rester concentré pour ne pas, pour pas glisser quoi. et pas trop traîner non plus parce que était, il était tard et la neige avait été molle et il y en avait beaucoup. Mais après, on était bien contents avec la de la neige. L'avantage de la neige, c'est que ça va vachement plus vite que dans les gros pierriers. Mais euh, le désavantage c'est qu'on arrive au refuge avec le pantalon mouillé et quand on n'a pas pensé qu'on pouvait refaire une deuxième nuit au refuge, et ben on se retrouve bien mouillé. Bien le pantalon mouillé.